Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur une vidéo un peu spéciale. On va parler du frelon asiatique et voir du l'européen et peut-être du japonais. Et pour parler des frelons, j'ai voulu faire une vidéo avec une personne importante. Pour moi, je le suis souvent dans ces vidéos. C'est un des plus grands spécialistes sur le frelon asiatique en France. Bien sûr, il s'agit de Etienne. Donc je l'ai appelé, je lui ai demandé si on pouvait faire une vidéo ensemble, vous expliquer le frelon asiatique et les autres frelons. Et il m'a dit il n'y a pas de souci, donc je suis allé chez lui, on a filmé ça, et là, deux passionnés de frelons qui discutent ensemble, ben ça a fait une vidéo de une heure. Donc j'ai n'allais pas vous mettre une vidéo de une heure, donc j'ai décidé, comme j'ai regardé si je pouvais couper des choses ou pas, et il n'y a pas grand chose à couper, parce que tout est intéressant. Donc j'ai décidé de vous faire trois vidéos Donc aujourd'hui on est mardi, vous allez voir la première Mercredi il y aura le numéro 2 Et jeudi il y aura le numéro 3 Donc j'espère que ça va vous plaire N'hésitez pas à mettre un petit commentaire Pour ceux qui ne connaissent pas Étienne, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup Allez vous abonner à sa chaîne Et je vous dis à bientôt les Dédés. Bon voilà les Dédés, je suis arrivé chez Etienne Je dis bonjour Salut tout le monde, salut les Dédés, Etienne. Allez, on va vous parler du frelon asiatique. Bon, voilà, on va parler du frelon asiatique, notre super copain. Frelon asiatique, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Et là, il, failli, il est sorti. Alors, on est en 2019, ouais, en effet. Bah tiens, regarde. Je t'invite à ne pas ouvrir le couvercle. Voilà. Alors, ça, ça a été filmé, ça a été attrapé il y a une semaine et demie à peu près. Donc deux fondatrices attrapées dans un piège. Normal. Fin février avoir du frelon, tout va bien. Ouais, février, imagines Bah euh, ouais, ouais. ouais. Euh, enfin, ça, quelque part ça peut, ça crée un peu, mais euh... quelque part pour nos abeilles cette année, ce sera un peu plus plaisant, je pense, parce que bon, à moins vraiment qu'on a un réchauffement climatique très prononcé, euh, ces reines-là, de toute façon, bon, piégées ou pas piégées, elles n'aura jamais pu vivre. Euh, il fait trop froid. À un moment, il va pleuvoir et le frelon asiatique déteste l'eau, ouais. donc. Euh, euh, donc euh, les, les rennes, euh, ça nous est arrivé hein, qu'elles sortent à cette époque de l'année après un mois de flotte euh, parce que bon la nature est toujours bien faite, hein, vous avez pu le remarquer, il pleut toujours à un moment quand il y en a besoin, enfin pour l'instant en tout cas donc à un moment quand ça s'est sorti, que ça a commencé à voler euh, quand il pleut, elle ne peut pas voler donc elle ne peut pas se nourrir, il suffit qu'il y ait une semaine de flotte euh, j'espère qu'il y aura d'ailleurs une semaine de flotte hein, euh, euh, pas que pour les flancs, pour nous, pour les plantations, etc. on a besoin d'eau, il hein, faut savoir que c'est très très sec et donc euh, ces frelons là là c'est trop tôt hein. mais, euh, les frelons devraient sortir le frelon européen d'ailleurs vous allez voir fin, fin mars à peu près euh, début avril vous allez commencer à voir les premiers frelons dans les pièges donc d'ailleurs je vous invite euh, à ne plus piéger à cette époque là parce que ça ne sert quasiment plus à rien mais bon vous le verrez sur une autre vidéo euh, d'une chaîne euh, d'un mec que je connais qui me ressemble beaucoup <rire> oui il a fait une vidéo sur euh, sur les, les pièges à frelons très intéressant à regarder je vous invite je vous mettrai le lien dans la description voilà donc euh, alors ce cher velutina vous avez pu remarquer comme il est tout petit ne nous dites pas que les frelons asiatiques j'en ai vu un de 15 cm hein, ou 10 regardez Vous voyez il fait à peu près ça ça fait ça fait quoi ça 3 cm ah non 2 cm et hein, demi suis pointilleux. <rire> <rire> quel insecte formidable ouais c'est magnifique donc après le frelon asiatique bon, on l'appelle le asiatique le vespa velutina est hum, il n y n y n y pas to... de chez nous. Voilà, Nigritorax, ouais. ouais, bien sûr. Donc il vient d'Asie. Il vient d'Asie, oui, ouais. ouais, tout à fait, d'une toute petite contrée. Mais ça, il y a d'autres vidéos qui en parlent. Tout petit, tout petit, tout petit. Et par contre, il se plaît bien. Oui, il Et se plaît bien. Euh, ouais. Ouais, Et en fait... France, France vieille Europe. Euh... Il est arrivé en 2004, c'est ça Oui. Enfin, euh... Voilà, à peu près, ouais. ce qu'on... Entre guillemets. Quoi. Entre guillemets, ouais. Ouais. Il soit arrivé par euh, des conteneurs, mais ça aussi, on n'est pas sûr à 100%. Moi je dis rien, voilà. tu m'as dit de rien dire, donc ouais. je ne dis rien. Voilà, ça c'est une tout, légende on va dire. En tout cas il est arrivé, il ça, est arrivé. Euh, ça on peut le confirmer. Après ouais. comment il est arrivé ça Et Donc deux. du coup, on arrive là en début de saison, mmh. la reine qu'on voit ici, qu'est-ce qu'elle va faire Alors les reines, les reines oui. Hein, puisque là on en a deux, en fait ces reines vont faire des tout petits nids, hein, des nids euh, balles de ping-pong. Ouais. Donc euh, bien sûr c'est à ce moment là où on peut commencer à surveiller un peu les insectes. Au début, au tout début de l'année, vous allez avoir quasiment que ces insectes, les bourdons et les abeilles charpentières. Donc c'est facile à reconnaître. Quand vous commencez en effet à avoir cette fameuse insecte formidable qui commence à vouloir nicher, si vous partez en courant en vous disant « j'ai peur, j'ai peur ben, », c'est bien joli, mais vous ne savez plus du tout et pas si l'insecte. Si vous lui mettez un gros coup de raquette et que vous l'avez loupé, il y a 90 chances sur 100, pour que, euh, ou toi ou moi, on nous appelle euh, oui. pour nous dire ben, « au secours euh, ». Oui. J'ai trouvé un nid sur le toit, il est gros comme une montgolfière. J'exagère un peu sur la montgolfière, mais une petite montgolfière, on va dire, ou un, une machine à laver. Quoi. Donc laissez-les faire au début, moi c'est ce que je préconise, laissez-les faire tranquillement, attendez qu'elles commencent à bâtir un tout petit peu, et quand elle a bâti, euh, quand vous avez la reine sur le nid, vous y mettez un coup de bombe, vous n'avez pas besoin de nous appeler pour ça. Non. Mais par contre, non. évitez de disperser les nids, on le fait déjà assez bien, euh, comme ça, tout ça, Enfin, le frelon, on s'en charge déjà assez bien. Quoi. Donc je pense que ça a dû t'arriver, moi c'est souvent, j'ai des clients. Qui me dit, euh, ben je l'ai détruit le nid, mais ils n'ont pas attendu qu'il y avait le frelon dedans. Voilà. Automatiquement, la reine elle va partir ailleurs. Alors, la reine, ou ils ont de la chance, elle revient au même endroit et la deuxième fois, ils ne la louent pas. Ou alors, euh, ben ils n'ont pas de chance et c'est souvent ce qui arrive. Hein. Mm. C'est pour ça qu'on nous appelle si souvent d'ailleurs. C'est-à-dire que la reine, c'est très déçue qu'on ait détruit son nid, chose qui est tout à fait compréhensible parce qu'elle n'a rien demandé. Euh, c'est un insecte qui, qui n'a rien demandé du tout. Et ben, elle refait son nid ailleurs. Alors, ou c'est dans un arbre, ou c'est sous un toit, ou c'est dans un hangar. Mais après, le nid c'est trop tard, vous mmh. êtes obligé de faire appel à un spécialiste, c'est quand même très dangereux. Ah oui, oui, ça c'est. Il ne faut pas rigoler avec ça, c'est sûr. Non, après, vrai, au niveau du frelon, donc il fabrique son nid, la, la reine elle fabrique son nid d'une taille d'une balle de tennis, une balle de ping-pong, ouais, voilà, une balle de, un -bon, balle de et tout, tennis, etc. Ouais. Donc elle fait ça toute seule. Bien sûr. Donc elle va chercher à manger, À manger. elle va chercher le bois qu'elle malaxe voilà. avec sa salive, tout à fait. Pour fabriquer le nid, après elle nourrit les larves. Mmh. Et, euh, et dès qu'il y a une première ouvrière, après ouais. elle devient, ça devient une grosse fainéante. Ça devient une grosse fainéante, il ne pas Donc les ouvrières vont l'aider en fait. En fait, les ouvrières, bah, c'est un, un peu comme, comme, comme dans l'ancien temps hein, enfin, ou comme dans le temps... Euh, enfin bon, il y a quelqu'un qui, qui pense et tous les autres qui travaillent. Voilà. Je ne ferai pas de politique, mais c'est un peu comme ça que ça se passe actuellement d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ah, c'est ouais. qu'il y en a un qui pense et puis euh, voilà. Et les autres écoutent. Et tous les autres écoutent et travaillent. C'est de la poudre de perlimpin. Voilà, Donc euh, bon, euh, voilà. c'est un peu le même système. Hein. C'est-à-dire que cette charmante bestiole, celle-là, par exemple, puisqu'elle est très en forme, là, euh, si on l'a laissait faire, elle ferait un nid avec un paquet d'ouvrières qui, elles, vont aller chasser, etc., etc. Elle, elle a beaucoup de chance parce qu'elle a une durée de vie d'un an, oui. à peu près. Et les ouvrières, par contre, ont une durée de vie, on va dire un cycle lunaire, hein, 20-30 jours maximum. Bon, ouais. après, se bougent, hein. euh, elle, elle se bouge. Elles se bougent, elles travaillent. Elle a des accidents de la route, Elle nous rencontre aussi. Ouais. Elles elle défendent le nid aussi Elle défendent le nid, tu peux confirmer, non Ah oui, elles hein, elle défendent le aussi. Ouais, je confirme bien, ouais. euh, ça marche assez bien. Après, euh, moi je vais vous parler deux secondes de la différence de ce frelon et du frelon européen. Pour... J'allais te poser la question, tu vois. Ben, je m'en doutais, mais c'est pour ça que je t'ai devancé. Pourquoi, ça, pourquoi le, le frelon asiatique est si problématique par rapport à, à nos abeilles, à notre, éco... notre écosystème Pourtant, il est plus petit. Il y a deux particularités. Il y en a une que tout le monde connaît, bien sûr, c'est que le frelon asiatique a deux paires d'ailes décollées. Donc ça lui permet de faire du surplace et de rester comme ça en stationnaire devant les ruches. On va y revenir sur d'autres vidéos. C'est-à-dire qu'il attend, et dès qu'il y a une abeille qui arrive, Schlock, il la prélève, il s'en va. Le frelon européen, il a deux paires d'ailes aussi, mais elles sont collées. C'est-à-dire que si jamais le frelon européen essaye de faire du surplace, bah ça fait boum, ouais, ça fait boum et yeah. ça se casse la pipe. Et après il a une autre particularité aussi, ce frelon, c'est qu'il a une paire de mandibules, tu as pu le vérifier quand ouais. tu le fais piquer, hein. ça coupe carrément la ça peau, c'est ouais. assez impressionnant. Il a une paire de mandibules qui est beaucoup plus forte que et celle du... Longue. Et beaucoup plus longue. Que le frelon européen, et ça... Mais le frelon européen, parce qu'il y en a plein qui posent la question, ça, ça peut tuer les abeilles aussi. C'est un prédateur ouais. aussi des abeilles. Mais hein. comme il ne peut pas se stabiliser devant, il en tue beaucoup il, moins. Il attaque à d'autres insectes. Par exemple, il y a un, une plante que tout le monde connaît, ça s'appelle la lavande. Quand vous regardez les lavandes en fleurs, vous allez voir des abeilles dessus, surtout si vous avez encore des abeilles dans le coin. Et, euh, et puis après, vous voyez des fois le frelon européen qui arrive et qui tape les, les, les fleurs de lavande comme ça. Mais en fait, il tape à l'aveugle. Parce qu'il se dit, si jamais je chope un truc qui bouge, je le croque et je m'en vais. C'est pour ça que le frelon européen, tu as quoi, 2000, 2000, 2000 individus sur un nid de frelon ouais. bon, 1500, 2000 pour les gros nids. Euh, ça, là-dedans, euh, un gros nid de frelons, euh, viens ici Titine, un gros nid de frelons asiatiques, tu peux monter à 15 000 insectes. Hein. C'est ça. Euh, ce que, euh, euh, bah après c'est vrai que comme il est plus gros le frelon hein, européen, il y a moins de place dans le nid. Ouais, mais c'est très rare quand il fait, euh, quand il fait euh, les galettes de frelons euh, asiatiques sont comme ça. Oui. Les galettes de frelons européens, quand tu as des galettes comme ça, c'est déjà pas mal. Oui. Hein, quoi. Et, et euh, les alvéoles sont les plus gros. Est plus grosses, ouais. Ouais, plus grosses. Ouais. Bah, il est beaucoup plus gros. Il est beaucoup plus gros notre frelon ouais. européen. Tout, ouais, tout le monde a euh, un ça. Tout le monde inverse en disant ⁇ Ah j'ai vu un avion de chasse et tout, machin, c'était un rafale, je suis sûr qu'il est asiatique ⁇ Non, non, non, non, non, non, c'était... Je sais pas quoi, un extraterrestre, ce que vous voulez, mais ce n'était pas un frelon asiatique parce que le frelon asiatique est tout petit, regardez, il est tout petit. Oui, il est tout petit, ouais. mais il souvent est... les gens pensent que ça c'est le frelon européen. Alors voilà, ils inversent. Ils inversent ils parce beaucoup. que l'autre il est plus gros. Ils, ont... voilà. ils, ah, ils confondent il est... peut-être avec euh, le japonais. Oui, ça le Vespa Mandarina. Parce euh... qu'il y a plus de, de jaune, donc si ils confondent le lui peut-être. Si, si on voit le frelon euh, Vespa Mandarina arriver en France, on est très mal. Ouais, je euh, sais, ouais. Le mode de chasse de ce frelon, lui, il stresse beaucoup les abeilles, il fait du surplace devant les ruches. Et il prélève les abeilles une par une, tandis que le Vespa mandarina, il a un système de, de chasse qui est énorme. Le frelon géant japonais. Quand il est question de miel, il devient insatiable. Avec une envergure de près de 8 cm, le frelon géant japonais compte parmi les insectes les plus grands, et les plus dévastateurs. Il possède un long dard qui injecte à ses proies un poison mortel. Ce venin peut même dissoudre la chair humaine. Mais le péché mignon de ce frelon est ailleurs. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est le miel. Et pour ça, il est prêt à tuer. Lorsqu'un groupe de frelons tombe sur une ruche en activité... Ils se transforment en armée d'invasion et organisent une attaque aérienne. Quelques-uns foncent sur la colonie et y impriment leur odeur. Puis d'autres les rejoignent. Grâce à ces mandibules tranchantes, un frelon peut tuer 40 abeilles en une minute. Incapables de se réfréner, les frelons en japonais massacrent souvent la colonie d'abeilles tout entière. Ensuite, ils mettent la ruche à sac et s'emparent du butin. Ils récupèrent jusqu'à la dernière goutte du précieux nectar sucré. Tandis que lui, non pas du tout. Lui, il stresse les abeilles. Il va prélever une abeille par une abeille, mais manque bon, de peau quand ils sont 15 000 une abeille par une abeille, ça va vite. Et ça nous tue sérieusement les colonies. Alors moi, je m'intéresse plus aux colonies sauvages, mais bon, ah. c'est... Vous voyez, les Dd c'est... Euh, le front asiatique ne rentre pas dans le nid pour détruire toutes les abeilles. C'est le stress, en fait. C'est le fait de rester devant, ben, les abeilles sont toujours en défense, donc ils stressent, et du coup, ben, ça tue toute la colonie. Voilà, elles meurent de faim, elles peuvent plus se nourrir. D'ailleurs, celle-là, vous voyez qu'il y a un énorme problème de chaleur, parce que ah. dans le bocal, il fait chaud. Ouais, Dd tu ne veux pas leur faire du... Parce que celle-là, regarde, elle n'a pas l'air bien là, tu vois. Mais ouais, mais là, le beaucoup, il est un peu soyeux. Hein. Ah oui, oui, non, mais c'est pour ça. Ouais. Bon, après, elles sont pas avouées à faire des nids. Hein. Celle-là, je vous rassure, c'est mort. Ah, tu les gardais bien ah, euh, Non, non, je les garde juste pour voir la durée de, de vie de cette bestiole euh, avec très peu de, de nourriture. Parce que là, ça fait quand même une semaine et demie qu'elles sont dans un bocal. Donc, vous imaginez euh, un peu euh, le problème du frelon asiatique. Il tient bien, hein. il tient très bien. Ce serait hein. bien de être faire une espagne puisque ça, se, ça utilise du bois pour faire mm -hmm. les nids. Mm -hmm de trouver un peu plus gros, et mettre du bois pour voir alors, si elle va gratter, fabriquer le nid d'un... Dans... Alors ça, elle utilise du bois, mais en fait, si tu regardes bien comment elle fait un nid de frelon, tu verras que c'est des strilles de bois. Ouais. En fait, elle découpe le bois, l'enroule, elle, ouais. hein, elle le met sous son thorax, je fais le frelon, ah, j'enroule, je le mets sous mon thorax, je pars au nid, et après, je déroule le, le petit rombaleur de, de bois que j'ai fait, de cellulose, et je mouille et... et euh... C'est comme ça qu'ils fabriquent les nids. Là, leur faire du bois comme ça, elles ne pourront jamais faire un nid non ça. Non, mais trouver du bois qui peut euh, tirer la ficelle. Et après, je leur donne à manger mes abeilles ou comment on fait Non, une manière de voir un direct euh, dans un pot. C'est sympathique J'ai vraiment, vraiment pas de chance. J'ai eu huit nids de frelons autour de la maison. Euh, J'en ai jamais eu un seul chez moi. J'en avais un dans la 504, mais ça a avorté. Et je n'ai jamais trouvé de nid. un nid que je pourrais filmer comme ça pendant toute une saison. Ça m'intéresserait beaucoup. Mais bon, pas chez moi. Donc après... La reine, donc, quand elle a ses ouvrières, elle fait ses nids en hauteur tout le temps ou elle peut les faire en bas ah, moi, je... Elle les fait... moi je trouve depuis 2011 euh, des nids de frelons au sol, même sous terre ouais. tu dois en trouver aussi il hein, n'y euh, a pas de raison quoi. mais les premiers nids c'est toujours, toujours à, à hauteur d'homme. Où il y en avait les ben, armes qu'on ne voit pas à cause des feuilles moi je, je pense qu'on ne les voit pas à cause des feuilles je pense qu'ils sont très opportunistes ils vont en faire en haut, en bas euh, comme je montre sur d'autres vidéos des fois on trouvait un nid de frelons avec une reine et vous trouvez cinq, 6 reines au sol donc à mon avis il y a réellement combat il euh, y a réellement emplacement. tient cet emplacement, pour quelles raisons Ça, on ne sait pas encore, mais bon, on a bien des doutes. Mais c'est quand même assez impressionnant de trouver euh, plusieurs reines en train d'essayer de faire le nid au même endroit ou même se piquer les nids entre elles. C'est pour ça qu'il y a réellement combat entre reines au début. Après, il n'y a plus combat puisque j'ai déjà trouvé euh, jusqu'à six nids sur une seule maison, deux nids dans le même arbre, ouais. Euh, ouais, c etc. C'est vrai que euh, les, com ouais. les combats, on en parle depuis longtemps, en fait. Les combats a... de reines, ah, ouais, oui. Ouais, ouais, ouais. Mais on a l'impression ouais. qu'il y en a moins. Par rapport à la façon où on trouve les nids euh... Oui, parce qu'à force, je pense qu'elles ont bien compris que c'était devenu le super prédateur. Et pourquoi se battre Pourquoi se battre autant que céder Alors que, Autant céder. Ouais. Regardez, celle-là, moi, ça fait, ça fait un moment, elles sont pas en train de se battre. Ouais, hein. ouais, je, pense ça. Que, je pense qu'elles sont très copines, en fait. Hein. Donc, il euh, n'y a pas de souci hein, particulier. Hein. Mais ça, c'est dans les gènes de génération. Peut-être qu'ils n'apprennent euh, plus à se battre. et donc ils ont plus. Moi, le... ce que j'en ai déduit, déjà, c'est qu'avant, le velutina, c'est-à-dire ce formidable insecte, se mettait toujours en haut des arbres. Alors c'est très simple, hein. c'est tout simplement que le Velutina, dans son pays d'origine, est chassé par le Vespa Mandarina, qui est le grand frelon. Le grand frelon, il chasse comme le frelon européen, c'est-à-dire il chasse de 0 à 10 mètres. Tu ne verras jamais un frelon au-dessus oui. de 20 mètres, hein. oui. ça ce n'est pas vrai. Et euh, donc le Velutina, par protection, pour ne pas se faire bouffer par le Mandarina, s'était mis en haut des arbres. Quand il est arrivé en France, il s'est dit, mais... Euh, « Ok, je me mets en haut des arbres ». C'était un des premiers nids qu'ils ont trouvé. D'ailleurs, ce n'était pas en haut d'un arbre. C'était accroché à une maison en hauteur. Ensuite, il a dû se dire à un moment, enfin, je présume que j'essaie je, de parler comme un frelon. Je me dis « Mais pourquoi aller en haut des arbres alors que j'ai plus aucun prédateur au sol ?» Donc, il s'est mis au sol. Euh, moi j'ai quand même 70% de mes interventions, elles sont au sol. Elles oui. sont entre 0 et 3 mètres, c'est ça hein ouais. Ouais, On ça. voit les frelons. Ouais. Moi je commence à taper dans, le, dans la perche, on va dire, les nids à 20 mètres et 30 mètres. Je commence à les taper à partir de, ouais, on va dire, fin dire de... Non, moi, de fin août. Il fin août, hein. ouais, ouais. Ouais, ouais, y, y a certains arbres qui apparaissent. Voilà. Les Mais des... moi, je... Après, j'ai une bonne technique hein, pour trouver les nids de frelons. Donc, euh... Ah oui Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Je ouais. roule beaucoup, je suis très mauvais conducteur à partir du 15 août. Et en fait, le matin et le soir, vous avez le soleil qui est horizontal, comme ça, qui tape sur l'horizon des arbres. Si vous êtes dessous, vous ne voyez rien. Si vous êtes au-dessus, c'est que vous avez un hélicoptère et euh, c'est complexe. On tout le monde ne s'appelle pas Nicolas Hulot. Et euh, non. Euh, pardon, Nicolas. Euh, donc, en fait, ce qui se passe par contre quand on est en latéral comme ça, quand vous voyez un truc blanc dans un arbre, je sais pas si tu as vu beaucoup de trucs blancs dans un arbre. Normal, il y rien, il y eh, normalement, il n'y a rien. Normalement, il n'y a rien. Bon, si Dédé, quand il a mis. Euh... Vous avez vu d'ailleurs, euh, franchement, euh... bien d'ailleurs. Euh... Merci Dédé. Non, pardon, on s'échappe. <rire> euh, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous voyez le soleil qui tape comme ça ouais, sur le côté de l'arbre, hein. ça reflète blanc. Et moi, rien qu'en roulant, à partir du 15-20 août, donc faites gaffe qu'on voyait un camion blanc et jaune. Euh, je vous trouve des nids, mais je trouve jusqu'à 5-6 nids par jour. Après, énorme. après on a le défaut professionnel aussi. Je roule très mal. Euh, non, je regarde tout le temps. Parce que moi aussi j'en vois un pagaille. Voilà. Mais mais sauf euh, qu'avec mon fourgon, j'ai un peu la vitre ici et j'ai pas trouvé le nid qui était chez moi, euh, que j'ai trouvé le 15 janvier. Mais parce qu'ils ils te connaissent. Ils euh, te voient sur YouTube, et s ils se disent, si on s'installe à côté, il faut se lâcher, quoi. Ouais, ouais, bah, il bien se cacher. Oui, ils s'étaient bien cachés, parce que moi j'ai 8 nids hein, autour de la maison. Donc, euh, il est énervé, lui. Ah oui, oui, il est énervé. C'est parce que là, ils ont trop chaud. On va les aérer un peu. Hop là, Donc on va refermer aussi. <rire> un peu d'air <rire> Un peu d'air.